Nous donc nous prions un chapelet des mystères douloureux pour la paix à l'aide d'un petit fascicule euh, édité aux éditions du, du Parvis un rosaire, un rosaire pour la paix donc nous sommes au mystère douloureux donc Seigneur nous prions dans ta divine volonté multiplie les grâces à l'infini étant la paix de ton esprit euh, sur le monde et tout particulièrement en ukraine et nous demandons la conversion de vladimir poutine d'emmanuel macron et euh, de joe biden nous les consacrons euh, au cœur immaculé de marie de même que au nom de toute l'église puisque l'église est défaillante nous demandons euh, la conversion Consécration, Nous consacrons la Russie au cœur immaculé de Marie pour la paix, euh, pour la conversion de ce pays, pour que ce pays arrête d'agresser euh, l'Europe. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. Seigneur, tu es opprimé, torturé, blessé par tant de guerres, de conflits. C'est toi qui meurs dans ceux qui meurent. C'est toi qui souffres dans ceux qui souffrent. C'est toi qui es déplacé, réfugié dans l'immigrant. Seigneur, que ta sueur de sang, ta prière instante, nous sauve et sauve les belligérants de tout dévoiement, de toute volonté de mal. Instaure le pardon, ravive la confiance, éloigne les peurs. Donne aux chrétiens de s'unir, de veiller et de prier et de jeûner et de se faire proche des souffrants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 au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Saint Michel Archange de ta lumière, éclaire-nous. Saint Michel Archange de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il. Second mystère, la flagellation. Que de blessures, que de cicatrices définitives, que de plaies durables, que d'innocence bafouée. que ces plaies puissent devenir des plaies glorieuses, comme les tiennes, ô Jésus. Ô Jésus, retiens le bras des bourreaux, réveille les consciences, donne ta sagesse aux dirigeants, ta douceur aux violents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 Saint-Michel-Archange de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel-Archange de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il. Troisième mystère, le couronnement d'épines. Seigneur, exemple d'effacement, de patience, de silence, d'humilité, inspire les parties en présence. Seigneur couronné d'épines, toi le roi, démêle les intrigues, les enchevêtrements de conflits, les mensonges. S'en est trop de haine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 Saint Michel Archange de ta lumière, éclaire-nous. Saint Michel Archange de tes ailes, protège-nous. Saint Michel Archange de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Amen Fiat. Quatrième mystère, le portement de croix. Que de pays, que de gens ont un interminable chemin de croix. Familles, générations sacrifiées, ignominie parfois non cachées. Seigneur, soutiens tous les souffrants, ceux qui n'en peuvent plus. Envoie leur Véronique. Simon de Sirène est ta mère. Que la mort des innocents ne soit pas vaine. Que la compassion des foules se développe. Agrée nos prières, nos sacrifices, pour la fin des conflits. Fortifie chacun, console, guérit, aide chacun à se relever. Allume une étoile dans chaque nuit. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne.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 Comment peut-on aller jusqu'à crucifier des gens aujourd'hui encore Seigneur, sauve le monde de sa folie, de ses ténèbres. Sauve-nous, nous périssons. Ravive l'espérance. Semence de martyrs, semence de chrétiens. Tu es mort pour les pécheurs. Nous avons confiance en ta miséricorde, en ton salut. Nous t'offrons nos prières et nos larmes, notre cœur blessé, nos larmes unies à celles de Marie. Ô oh Dieu, hâte ton retour, que tout mal disparaisse de notre terre. La mort n'a pas le dernier mot et l'envoi de l'esprit. Ta résurrection a le dernier mot. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.